Après le klaxon au lieu du clignotant, le plein de phares au lieu des warnings. Il serait temps de repasser le permis, monsieur Lanoir. Allez hop, top top top top. Bonjour tout le monde, on est reparti pour une journée de boulot et on est jeudi donc. Ce soir si j'ai le temps je vais au rugby. D'ailleurs on va passer devant le théâtre dans quelques instants. Le stade est juste là et donc si tout va bien on y revient tout à l'heure. C'est chargé hein. Dans les deux sens d'ailleurs. Oh la vache. Ça c'est classe. C'est chargé dans les deux sens et nous pour nous il y avait marqué euh, je sais plus quoi. Piéton sur voie je crois. J'espère qu'il n'y a rien de grave juste des randonneurs je leur souhaite pas le truc de ouf là ça pile c'est chargé mais ça roule paradoxalement il y a des fois il y a un poil moins de monde mais ça roule pas du tout on va dire que star là sont encore organisés quoi disciplinés plutôt Non vous faites pas voir les gars, ça a changé la voie C'est plus la même qui est fermée, c'est ce qu'on disait hier Qu'ils ont fait Le changement dans les deux directions Ça veut dire qu'ils vont sûrement remettre le radar ici Puisqu'à l'époque il y en avait un là avant les travaux m'étonnerait qu'ils euh, Fassent le plaisir de ne pas le remettre Merci camarade Alesti sa moto Aprilia, le cul était sympa J'étais par là, je crois, anciennement le radar, entre les deux portions de tunnel. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était ça. Pop, hop J'avais oublié que je l'avais prêté. Ils sont en train de la ramener chez moi. Ça s'impatiente derrière. Je voulais faire les choses propres. Mais comme d'hab, quand j'essaie d'avoir un peu de discipline, on me force. Il y a du PQ collé sous la semelle. C'est quand même très particulier de ne pas s'avoir viser dans la benne d'un camion poubelle quand on au volant dans un camion poubelle, avec les poubelles. C'est peut-être un stagiaire. Un peu de travail et rugby. Allez, vamos to a rugby. Il fait super froid j'ai pas prévu de sous couche et tout parce que je mets une couche mais des fois je mets une sous couche parce que je suis sale mais je voudrais être propre donc on va se meuler la face et le reste d'ailleurs que... bref ouais retour on va essayer de couper par la défense et tout pour pas se faire avoir euh, quand il ferme le fameux pont qui nous pose problème toutes les semaines D'ailleurs, c'est jamais le pont qui est fermé, c'est le tunnel qui accède, mais il y a une autre route qui rejoint, bref, même quand le tunnel est fermé, on doit pouvoir avoir accès au pont, et pas se taper le tour de l'île de france comme la dernière fois, oh putain, là ça freine, donc on va regarder ça au retour, on va se perdre, je vous le dis, j'ai pris le GPS, mais ça va pas nous empêcher de nous perdre. S'il passe, je passe. Hein. Je suis moins large que lui donc. Euh... Arrête-toi. Aucun intérêt de faire ça. Merci, Dust. Toi. Stylé. Voiture qui a participé au Tour des Alpes, je connaissais même pas. Est-ce que c'est un truc euh, accessible à tous ou est-ce que ça fait partie des rallyes pour euh, super riches euh... J'ai même pas capté ce que c'était comme voiture, c'était une Alpine je crois. Si c'est une Alpine, il y a moyen que ce soit pas vraiment accessible à tous. Il est comme une flèche. Je me faufile devant lui, mais ouais, si c'est... Oh putain C'était chaud, et j'ai voulu freiner, au lieu de freiner, j'ai embrouillé. Tant dire que j'ai zéro réflexe. Merci, compagnon. Allez, plein de gaz, dans la limite raisonnable, jusqu'au stade, Vincenzo Pascucci Dans la limite du raisonnable on n'a même pas été flashé Donc, euh... Merci camion des eaux C'est par là bas qu'il faudra qu'on parte tout à l'heure Prendre le... la voie rapide En théorie on peut recouper C'est après que ça se compliquera On n'y est pas encore pour l'instant faut qu'on finisse le trajet puis qu'on s'entraîne. Hein oh non, il fait froid, ça va être horrible. Faut que je prenne un pull maintenant. Et voilà. Pas scouti. Allez. On s'entraîne. Bon, ben voilà. Et eh ben euh, en fait il fait pas froid, enfin il fait froid mais comme il fait sec et que nous on se bouge, et eh ben on se tient chaud individuellement, hein. pas stopper vos fantasmes sur le rugby. On fait pas la technique des pingouins qui consiste à se mettre en cercle pour euh, se tenir chaud. C'est un peu la mêlée en vrai, si vous avez raison, mais on passe pas notre temps à faire ça non plus quoi. Là on va essayer de aller au boulot sans le tunnel. Je me fais pas confiance, je vous le dis. Allez, normalement, par là, on finit par y arriver. Et après, c'est par là, normalement. Voilà, on va arriver sur l'Arena, où joue le meilleur club de rugby du monde. Ça va le Racing 92. Racing oh, et après on est censé pouvoir repiquer sur Paris Pas trop difficilement Et c'est là que ça va être le test Pour styler les lampes dans les marches comme ça C'est là où il va falloir Recommencer à se vautrer Il y a plein d'embranchements de partout ici Donc je crois que c'est là où c'était ici en fait à gauche Non c'est bon C'est bon Non c'est bon Et euh, ouais je crois que si... C'est votre et non Ah non C'est un merdier ce qu'on a mes amis. Mais tu passes tellement rarement que j'arrive pas à le cartographier mentalement. Et du coup je me rends pas compte du tout où on est... Non oui voilà c'est ça. Non c'est bon. bon. Normalement il y a un radar sur la droite. Alors 30 euh, c'est exagéré je crois que c'était pas 30 hein, mais... Voilà ok, go allez C'est là où faut pas se tromper, porte-maillot machin, Paris-Neille-sur-Seine, seine boulogne billancourt On va rester là, de toute façon on n'a pas grand choix. Et là le. c'est combien On le tente à 50. C'était 50, pas de problème. La défense Boulogne-Puto machin, la défense, sort-gabarit. Allez on va rester là. Potentiellement c'est là que vient foutre en l'air notre trajet. Je crois que non, ça va Ok, c'est confirmé On est des boss. C'est exactement là que je voulais arriver Donc, c'est pas sorcier euh, Là, il y avait un feu vert-rouge euh, On ne m'en tiendra pas à rigueur hein. on fait un boucan, la Twingo, là Mon de dieu c'est indécent C'est absolument indécent Ah non hein C'est pas parce que jusque là on s'en sort bien Et qu'on a réussi à trouver le chemin Qu'il faut fermer le périph Oh y a, y a, Je pense que c'est ce qu'ils ont fait Punaise Je pense que c'est exactement ça Je le crains Périphérique fermée, non Sortie porte de la muette, bon ça nous a déjà fait le coup l'autre jour et on connaît la route, mais... Bouquet, numéro 5, Bouquet, qui sait... C'est qui, c'est quel sport. Ouais, bon là, faut pas qu'on fasse comme lui, faut qu'on... parte à droite dès maintenant, ouais qu'on sorte en fait aïe oh, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe quel bazar merci compagnero oh, je te jure j'étais tout serein en temps normal le jeudi il ferme pas trop je sais pas pourquoi je sais pas si c'est parce que le la nuit du jeudi au vendredi qu'on que c'est déjà le week-end pour la gars mais là, manifestement, ça ne tient pas. Bon, aïe, aïe, aïe, un coup dur. On va couper là. Laisse-moi passer, chef. Pas de crapule, cimer. On est bien. Voilà. Ça en est sorti. faut rester à gauche tout le long, en fait. Wow, il est passé super proche. Il maîtrise hein, mais c'était serré quoi. Bon oh, cochon, ouais, salut mes cochons. Oh, C'est des gourmands les CSP+ sur les 125 là. Le fond du bruit, le fond du, du bruit là en avance pas, c'est génial. J'ai faim en plus. J'ai envie de commander japonais. Elle chauffe là Punaise. La moto elle chauffe alors qu'il fait moins de 10 degrés. Fou quand même. Eh bien, on touche au but. Ça a été. Et eh bien, voilà. 43 minutes avant l'heure H, il arriva au travail. Bon. Fin de semaine. Aïe, aïe, aïe. Pardon, mes amis. Je vous ai mis un coup. Fin de semaine, c'est pas dommage. Ah, elle m'a cassé celle-là. Sans raison particulière, mais... Place au week-end, dites-moi un peu ce que vous faites vous habituellement au week-end. Euh... Là, samedi, j'ai euh, l'anniversaire de mon oncle. Et dimanche, j'ai match. Ah ouais, du coup, dimanche, c'est pas impossible que je vous emmène avec moi. Parce que j'ai match, mais comme c'est juste à côté, on se donne rendez-vous au stade. Y a moyen que je prenne la meule donc euh, bon si c'est le cas je vous emmène On va parler un peu rugby Voilà quoi Ouh. Hop là On va essayer de l'avoir lui mais je promets rien Je crois que ça va être long Oh lolo, c'est c'est du bon jeu sans poser le pied. Franchement, je passe les rapports, J'ai dois l'impression de lever le levier. Si, c'est ce bon. c'est mes pieds qui ont plus de sensibilité. C'est normal. Je t'en prie mon ami, je t'en prie. Rendons-nous la vie facile. Bon du coup toi là, euh, Camry. Tu mets la pression à tout le monde depuis tout à l'heure il te laisse passer, tu traces pas. Non mais. Trêve de plaisanterie. Oh ça flash. Ouf oh, ça a fait flash. Coup dur. Mais non, le camion est sur la voie de tout à gauche. Incroyable, il vient de se rabattre. Oh, T'es un bon toi. Je te jure, ah, il y a suite à l'essai de la GSX S1000 GT, il y a Tiger. Tu voulais que j'essaye le Attends, c'était quoi le Vestrom 1000? Écoute, Henri t'a répondu. Il va bientôt y avoir le nouveau 1050 DE, je crois. Et euh, bah on va Bon avec en rien, hein, s'il en a un, on va essayer de se mettre sur le dossier et puis euh, et Puis faire une petite vidéo quoi. T'as dit que les trails c'était trop bien, je pense que moi c'est ce qui me conviendrait le plus. Euh, et pourtant c'est pas ce vers quoi je me dirigerais, parce que trop gros en ville, trop gros, tout ça. Mais je pense qu'au vu de ma morphologie et de mon type et de et tout ça, c'est ce qui m'irait. Donc bah, écoute, on va patienter tranquillement de Suzuki que Suzuki. Voilà, on met tout dans l'ordre Que Suzuki euh, le déploie Et puis, ben On essaiera de se rencarder, lui On va essayer de le voir aussi, celui-là va être plus dur hein. Les de pied sont encore vert Oh, j'ai failli mettre le YEP Non, c'est bon, on est bon, on est bon On est bon, on est bon On est bon Allez Oui quel garçon, bon bah écoutez on commence à avoir l'habitude hein. les retours se passent généralement sans encombre, sans en embûche je souhaitais une bonne soirée euh, j'ai encore du retard dans la vidéo donc je sais pas quel jour elle tombe mais là on est euh, fin de semaine pour moi donc bon week-end et puis ben, demain pour la prochaine